Aujourd'hui c'est en effet une, un séminaire de restitution d'un programme que l'on mène depuis trois ans à plusieurs réseaux nationaux qui travaillent sur le monde agricole et rural et le développement de, du monde agricole et rural. Ce programme s'appelait agriculture et innovation sociale. C'était une mobilisation collective pour le développement rural. L'objet de notre programme c'était de voir comment est-ce que d'une part les espèces test agricoles, d'autre part les CIVAM, d'autre part Terre de Liens. Chacun d'entre nous porte des initiatives, des innovations sociales pour le portage du foncier agricole par des citoyens, euh, à vocation très très long terme pour, euh, pour des activités euh, agricoles respectueuses de, de l'environnement et, et une activité ancrée dans le territoire. Les espaces test agricoles pour le côté justement installation progressive euh, pour des non issus du milieu agricole. Les jeunes qui sont installés ici euh, euh, n'étaient pas du tout fils de paysans par exemple. Ou les civam sur l'aspect aussi euh, alimentation, notamment euh, alimentation territoriale, création de, de, de, de circuits courts, etc. Pour ces questions-là, on a besoin euh, de travailler à plusieurs. Les sujets sont complexes. Il y a euh, des sujets juridiques, de foncier des sujets juridiques, de cadres d'installation, des collectifs qui s'installent, euh, des, des questions humaines, de relations humaines, des questions, donc des, des questions complexes. Euh, des questions de euh, culture aussi, la culture des, des, des paysans qui veulent transmettre un savoir-faire, une manière de faire, et la culture euh, des, euh, des collectivités qui ont besoin d'être visibles pour leur population, euh, c'est des cultures qui se méconnaissent et qui ont besoin de se rencontrer, et nous c'est vraiment une occasion de, de, de, de, de permettre la rencontre des cultures. Dans la question en fait, avec les collectivités, finalement, euh, c'est... Euh... On s'aperçoit aussi que ce travail, il est aussi à faire, c'est-à-dire essayer de comprendre comment fonctionne la collectivité, avant même de, quelque part, oui. de solliciter la collectivité pour du financement ou pour, pour, pour, pour tel type de collaboration. Il y a, il y a un temps, déjà, de, de compréhension du, du monde des collectivités. Et on l'a vu, notamment, ce matin, euh, quand on a évoqué bah, le rôle d'un parc naturel, qui est plutôt sur une stratégie territoriale, et le rôle d'une EPCI, une communauté de communes, qui va être, elle, possiblement sur l'investissement, sur du foncier, et eh ben c'est des choses effectivement qu'on a besoin déjà de, de connaître, parce qu'effectivement la, la sollicitation ne va pas être la même. Euh, on, a, on a tendance en fait à, à solliciter les collectivités, et dès qu'on parle collectivités, on dit « bah oui, on parle de financement ». Le partenariat, il ne se réduit pas à ça en fait, et on s'aperçoit qu'ils ont une, une vraie place aussi, dans, enfin c'est un allié en fait, comme, mm -hmm. comme nos structures en fait. Et, euh, et, et on le voit bah, du coup sur les espaces tests et au, au niveau du Reneta, c'est ça qui est intéressant aussi à travailler, c'est qu'un espace test, en fait, bah, voilà, ça associe à la fois la dimension accompagnement, bah, là où en fait naturellement, euh, très concrètement, bah, c'est les organisations euh, d'accompagnement, ADR, SIVAM, euh, euh, qui vont intervenir. Sur l'aspect foncier, on voit vraiment que le rôle des collectivités, elles s'y retrouvent dans le sens où bah oui, on est comme sur une pépinière d'entreprise et que bah, quand ils font un atelier relais ou quand ils font effectivement une zone d'activité, bah voilà, c'est la même chose qu'ils dupliquent en agricole. du coup Ici on a un exemple type de ce que ça peut produire. Euh, C'est l'installation d'un maraîcher, d'un couple de maraîchers, euh, qui s'est réalisé grâce à la mobilisation d'une collectivité territoriale qui a trouvé du foncier, qui s'est engagée pour réussir, euh, pour que les, les jeunes qui cherchaient du foncier pour s'installer puissent, puissent mener leur activité. Et puis ensuite, ça produit plein d'autres choses. Euh, la création d'associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, donc de la commercialisation en circuit court. Il nous disait tout à l'heure qu'il y avait 10% de, du village qui maintenant était approvisionné euh, par la ferme qui est ici. Alors qu'à un moment, elle a été destinée à l'urbanisation. Et maintenant, ils accueillent justement de nouvelles personnes qui souhaitent s'installer et qui pour ça passent par le test agricole euh, pour tester leur projet, voir s'il est viable, euh, constituer leur... Euh, leur euh, euh, circuit de commercialisation en circuit court de proximité.